Bonjour Hier, on a travaillé les abdominaux. J'espère que ça a été pour tout le monde. Euh, en tout cas, je vous félicite pour le suivi du défi. Euh, C'est juste magnifique et je vous remercie euh, de me suivre et de continuer à me suivre. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner euh, et euh, regarder les autres vidéos qui sont en cours pour le moment. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler notamment euh, le dos et les jambes, euh, donc on va venir se mettre à quatre pattes, les bras en, en dessous des épaules, les genoux à la hauteur des hanches et on va venir lever le genou droit, pas trop haut et on va faire ça huit fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On fait la même chose de l'autre côté. Un, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va venir lever la jambe au dessus du dos, plier le genou sur les abdos, lever la jambe vers le haut, plier vers les abdos, et on fait ça 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais la même chose de l'autre côté. Pliez le genou gauche, res abdos. Je lève la jambe au ciel. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va finir par l'avion. Levez la jambe gauche, levez le pied droit, tendu, pas creuser le dos, et on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On lève la main droite devant nous, le pied derrière nous, la jambe droite, la jambe gauche droit, droit derrière nous et on tient, sans creuser le dos, serrez les abdos, serrez les fesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on va venir faire le chavache en deux temps, creusez le dos, levez la tête vers le ciel, 1, 2, rentrez le dos, rentrez le coccyx, bombez le dos, 1, 2, chat, creuser le dos, levez la tête vers le ciel, 1, 2, vache, bombez le dos, rentrez le coccyx, tirez sur les bras, 1, 2, 2, chat. 1, 2, vache. 1, 2, chat. 1, 2, vache. 1, 2, chat. Vache. 1, 2. On relâche, on vient de se mettre sur le ventre. Main en dessous des épaules. Et on lève le buste. Juste le buste. Les bras sont en équerre. On peut avancer un peu les coudes si on veut. Les épaules sont vers le bas, on tire les épaules vers le bas, on tire la tête vers le haut et on est comme un pharaon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche la posture, main en dessous des épaules et on va faire la position du cobra. On lève tout le buste, les bras sont tendus, la tête est vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. posture de l'enfant, on vient poser les fesses sur les talons, on étire le dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et là on peut venir se mettre dans la posture du cadavre, à son rythme, couché sur le dos, bras légèrement écartés, paume vers le haut, jambes légèrement écartées, et je viens me relaxer, je prends conscience avec ma respiration, je respire longuement et profondément et plus je respire plus mon corps se détend mes muscles se relâchent mes petits muscles se relâchent aussi je sens l'appui du sol sur moi sur mon dos sur mes jambes, mes bras, ma tête et plus je prends de grandes inspirations plus je me sens détendue plus je me sens relaxée je peux fermer les yeux pour améliorer la détente et je respire profondément Je me remercie pour la séance, je suis apaisée, détendue, tout mon corps se relâche de plus en plus et je suis relaxée. Quand je ne ressens plus de tension dans mon dos, je peux venir tout doucement ouvrir les yeux, placer mes jambes au niveau du coccyx, mes pieds au niveau du coccyx. Je peux rouler sur le côté droit, lever sur mes bras, me mettre. En Lotus, merci pour cette séance.